Bonjour les filles, c'est Tchal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit dégradé sur vos mains. Alors, il faudra un cure-dent et des vernis. Donc, on va commencer. Il faudra prendre un de vos et le poser sur l'un de vos ongles. Donc, comme ceci il faut pas tout mettre voilà comme ceci et après euh, prendre un deuxième vernis et, et le poser sur l'ongle prendre un troisième vernis et le poser encore sur votre ongle et prendre le dernier vernis et, bien, et le poser sur l'ongle donc au côté voilà sur les côtés donc après euh, avec votre cure-dent, vous allez euh, faire des ronds et il ne faut pas repasser dessus parce que ça sèche vite et ça fait des trous Donc voilà, voilà. Et vous grâce à un, un coton-tige et du dissolvant, vous allez, euh, alors, vous allez barrer, euh, effacer les vernis qui dépassent l'ongle. et ben, là comme vous voyez il n'est pas bien fait donc on va, on va... comme ceci voilà voilà donc euh, vous laissez sécher et euh... bref on et puis comme il a yeux, vous prenez votre vernis transparent et, euh, et le mettez par euh, le feu. Voilà. voilà. Ben, merci euh, d'avoir regardé ma vidéo. A bientôt.